de Dieu Sœurs et frères très chers, bonjour. Dimanche dernier, en la fête de la Pentecôte, nous avons fêté aussi avec les mamans haïtiennes. Aujourd'hui, en la solennité de la Sainte Trinité, nous fêtons avec les mamans françaises. Nous voulons profiter de cette occasion pour dire bonne fête à toutes les mamans françaises. Et nous pensons très particulièrement à celles qui sont dans les EHPAD, celles qui vivent de grandes précarités. Et nous voulons les remercier pour les sacrifices consentis à l'égard de leurs enfants. Nous savons ce que cela veut dire être maman symbole de douceur et d'affection. Merci à celles qui n'ont pas porté d'enfants dans leur sein, mais qui ont su transmettre l'amour et l'affection maternelle aux enfants. Je vous aime toutes, soyez en fête. Saint Jean nous dit dans l'évangile du jour, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Alors que Jésus lui-même nous dit, « Tout ce que procède le Père est à moi. » Voilà pourquoi je vous ai dit, « L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Cette phrase, qui se trouve à la fin du discours d'adieu de Jésus à ses disciples, vient corroborer les paroles du Grédo, le symbole de Nicée Constantinople, au sujet de l'Esprit-Saint. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. C'est une façon de dire que le Père et le Fils et l'Esprit-Saint sont trois personnes, mais un seul et même Dieu, d'où la Trinité. Alors, si nous voulons aller dans la philologie du mot Trinité, Trine, qui veut dire trois, et Unité, donc c'est-à-dire un, alors nous voyons Trinité, c'est trois égale un. Là, bien sûr, il ne s'agit pas d'un calcul mathématique, mais d'une réalité divine, d'un mystère divin qui échappe à la raison humaine. C'est pourquoi aucun scientifique ou aucun laboratoire au monde ne peut la démontrer. C'est seulement la foi qui peut nous en apporter la lumière. Lorsque nous disons que Dieu est personne, nous voulons dire que Dieu est relation. Dieu est amour. Or, nous le savons tous que l'amour n'est pas égoïste. Saint Paul le dit aussi. L'amour est don. Je suis personne parce que je suis capable d'entrer en relation avec d'autres personnes humaines et divines. Nous sommes des personnes parce que nous sommes capables d'aimer et d'être aimés. Sinon, nous ne sommes que de simples individus égocentriques. À cet effet, nous pouvons définir la Trinité comme l'éternelle communion d'amour des personnes divines qui sont l'une avec l'autre, l'une pour l'autre et l'une dans l'autre sans fusion, sans confusion. La Trinité est l'âme de la vie chrétienne. Nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et depuis, chaque fois que nous redisons ces paroles, en faisant le signe de la croix, même si nous ne nous rendons pas compte, nous rendrons en communion avec le Dieu Trinitaire et nous l'invoquons pour qu'il vienne à notre secours. Et ton Père? Dieu prend soin de chacun de nous avec amour et tendresse, car il est le Dieu libérateur et sauveur, le Dieu provident. Il sait ce dont nous avons besoin. Étant fils, il partage les misères humaines, car il est le Dieu compatissant. Étant esprit, Dieu se fait présence au milieu de nous, pour diriger nos vies, pour guider nos pas, car il est le Dieu accompagnateur bienveillant. Dans la Trinité divine, le Père se donne entièrement au Fils et réciproquement. L'Esprit-Saint est le témoin de cet échange d'amour. Et c'est ce modèle d'amour que l'Église propose à nos familles. Dans le mariage, l'Église demande à ce que l'homme se donne totalement à la femme et réciproquement, et que les enfants qui viennent embellir le foyer soient témoins de cet amour donné et reçu. Le père, la mère et les enfants, trois entités d'un seul et même corps qui constituent la Trinité humaine, à l'image de la Trinité des personnes divines. Le jour où l'amour cesse de véhiculer entre ces trois entités, le corps est malade. C'est pourquoi lorsque dans une famille on vit chacun pour soi, l'Esprit Saint qui a le don de l'amour du Père et du Fils ne se, trouve, ne se retrouve plus, ne trouve plus sa place. À ce moment, on encourt la catastrophe. Chers amis, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous pour chasser les tendances.